Les parties de DASH Alors bonjour, bienvenue à la présentation officielle de DASH et également de DOT, sa petite sœur. Il faut que je vous dise avant de commencer que je suis vraiment très heureuse de contribuer à l'auto-formation de DASH parce que c'est un robot que j'ai eu l'occasion de connaître cette année et je suis littéralement tombée en amour avec ce petit robot que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser en classe, mais également à la maison avec mes enfants. Alors, c'est une très belle découverte et je suis heureuse de la partager avec vous. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer avec Dash. Je vais vous présenter les parties de, de ce robot. Puis par la suite, je vais faire euh, le transfert avec Dot. Donc, je vais mettre Dot de côté pour nous donner plus d'espace. Alors, je vais commencer par le bouton de marche-arrêt qui se trouve juste sur le côté ici. Alors, euh, pour commencer, je vous présente l'œil unique de Dash qui est ici. Il est composé de 12 lumières d'ailes indépendantes. Ce que ça signifie, c'est qu'on peut les allumer, choisir d'allumer... Euh, certaines et de garder d'autres éteintes à notre guise. Par la suite, sur la tête de Dash, vous allez voir quatre boutons. Un bouton principal ainsi que trois petits boutons orange. Le 1, le 2 et le 3. Alors, ce sont des boutons qui vont nous permettre de déclencher des actions dans nos programmations. Par la suite, euh, si je continue avec les lumières, nous avons deux magnifiques Oreilles lumineuses, une de chaque côté. Alors, ces oreilles sont également des lumières d'ailes, mais ce sont des lumières d'ailes RVB, rouge, vert, bleu, qui nous permettent de produire plusieurs couleurs euh, euh, pour Dash. Nous avons le même principe avec la lumière de la poitrine. Donc, c'est une lumière d'ailes RVB également. Et les couleurs fonctionnent de façon indépendante. Donc, je pourrais avoir des oreilles rouges et une poitrine verte, par exemple, sans euh, aucun problème. Si je poursuis avec les lumières, nous avons à l'arrière, sur les fesses de Dash, le feu arrière constitué de deux petites lumières qui euh, s'illuminent uniquement dans le rouge. Alors, pendant que je suis à l'arrière de Dash, je vais vous montrer tout de suite le haut-parleur qui est ici, donc, c'est ici que vont sortir les sons qui sont produits par Dash. Alors, Dash produit des sons, mais il en reçoit également. Donc, les capteurs de sons, les microphones, euh, il y en a trois. Ce sont des petits points bien discrets. Un ici, un ici... Et en arrière. Alors c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer votre voix mais c'est aussi ce qui va permettre à Dash de détecter où vous vous trouvez dans l'espace autour de lui parce que euh, certaines fonctions vont lui permettre de se retourner vers vous quand vous lui parlez. Par la suite, je vous présente les capteurs de proximité. Il y en a deux en avant. Et il y en a un à l'arrière ici. Alors, ces capteurs-là vont, euh, entre autres, servir à détecter les obstacles, les objets qui vont euh, se placer à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés de dash. Entre autres, ça lui permet d'éviter de foncer dans des objets quand nous le programmons de la sorte. Par la suite, je vais euh, vous montrer ici euh, les, euh, les petits ronds sur les côtés des pattes, des fesses, qui sont orange, mais qui sont également là, comme les oreilles de Dash. Ces ronds-là vont nous permettre de connecter euh, des blocs, des connecteurs de Lego et des accessoires de Dash également. Donc, il y en a de chaque côté, comme ceci, ainsi que sur la tête. Puisque nous sommes de ce côté, je vais vous montrer l'endroit où vous allez brancher votre robot. Donc, euh, la charge se fait avec un micro-port USB. Donc, voilà l'endroit où vous allez le charger. Alors, il me reste à vous montrer le dessous de Dash. Donc, sous Dash, nous avons deux roues motrices qui vont permettre à Dash de se déplacer dans l'espace, ainsi qu'une petite roue indépendante qui va aider Dash euh, à se diriger pour tourner euh, selon ses besoins. Alors, voilà ce qui fait le tour des parties de Dash. Vous aurez en pièce jointe un PDF qui vous fera un petit rappel là, des différentes parties du repos ainsi que leur utilité.